Bonjour à tous, je m'appelle Sandra Safourcade et je suis l'auteur de cet essentiel qui traite de l'ingénierie de la formation. Revenons tout d'abord sur le terme « ingénierie de la formation ». L'ingénierie de la formation représente un ensemble de pratiques, de méthodes et de réflexions théoriques qui visent à structurer, expliquer et comprendre le champ de la formation en effet, ce dernier est devenu, est devenu depuis une vingtaine d'années un élément clé dans le développement des, des organisations, tant au niveau du développement des compétences individuelles que collectives. Cependant, ce champ de pratique, fortement en voie de conceptualisation, peut paraître encore manquer de clarté et de clarification pour les praticiens. En effet, comment importer de l'ingénierie dans le champ de la formation. Au travers de cet essentiel, nous souhaitons interroger la notion d'ingénierie de, de formation en mettant en exergue le lien qu'il existe entre les objectifs d'une formation efficace et l'ingénierie de la formation, puis en définissant ce terme et en décrivant les grandes démarches depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'évaluation des dispositifs. Cet essentiel vient fortement appuyer la grande leçon qui traite de l'ingénierie de formation que nous avons coécrite avec Georges Lemeur. Nous avons souhaité que les étudiants, les praticiens et l'ensemble des acteurs impliqués dans des démarches d'ingénierie et plus généralement dans le champ de la formation y trouvent un fil conducteur. En effet, la grande leçon traite de la genèse de l'ingénierie de la formation sa définition, ses grandes étapes et démarches comme l'essentiel. Mais elle intègre en plus un cas concret d'études de cas, on va dire, d'ingénierie de la formation. Nous aurons également dans la troisième partie de cette grande leçon, un retour réflexif qui aborde les compétences transversales nécessaires à l'exercice du métier d'ingénieur de formation ou de consultant en formation, qui peut également s'appeler chargé de mission nous avons choisi, pour cet essentiel, de faire témoigner Annie Gézégou. Annie est responsable du pôle compétences au sein de l'école des mines de Nantes, mais elle a surtout été, durant dix années, consultante en stratégie et ingénierie de la formation pour adultes auprès de diverses organisations. Au travers de son témoignage, Annie Gézégou nous montrera comment l'ingénierie de formation va permettre de formaliser la démarche visant à l'efficacité de la formation. Par efficacité, nous entendons l'atteinte de ces objectifs et non pas une formation où tout s'est bien passé. Ne nous voilons pas la face. Une formation efficace est une formation où l'atteinte, les résultats liés aux objectifs visés ont été atteints. L'intervention d'Annie Zegou tend donc à mieux situer et à définir le champ de l'ingénierie de la formation. Après avoir établi les présupposés liés à la formation en général et défini ce qu'est une formation efficace, l'auteur abordera les caractéristiques d'une démarche d'ingénierie de formation, les grandes étapes et les fonctions en découlant. Elle fera également le lien entre l'ingénierie sociale ou politique et l'ingénierie pédagogique, comme nous avons tenté de le faire dans la grande leçon. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite surtout un bon courage pour vos, pour vos perspectives professionnelles. En effet, se former à l'ingénierie de formation n'est pas une chose facile, mais c'est un métier formidable dans lequel il faut trouver le bon dosage entre compétences spécifiques, compétences transversale et compétences on va dire personnelles. Au revoir